On joue le jeu Donc là on va tous les deux analyser la chaîne que de du coup Space Noisy Du coup Space Noisy qu'est-ce que tu fais Space Noisy Space Noisy il est aux toilettes au calme c'est celle-là que je veux voir du coup comme vidéo Un peu là on va voir qu'est-ce qu'il fait donc déjà lourd l'ambiance Ça a l'air pas mal, hein. franchement. Au niveau là, c'est propre, <rire> c'est un peu drôle quand même. Les gars, qui sait ce mec, les gars? Mais n'hésite pas, pas à en parler ici. Bien, pas mal, hein. Franchement, c'est bien fait. Ça fait du, du joli montage. Ouais, j'aime raconter des histoires, du coup, je raconte mes histoires. J'ai relancé ma chaîne cette année. L'année prochaine, peut-être un truc sur Batman, frérot. Batman, moi, c'est Joker, donc ouais. fais ton truc sur Batman et viens. Viens avec le joker poteau Donc il va faire du batman les potes Moi j'ai hâte de voir oh, le batman. Bien, batman Bah ça va être nickel Mais gros par contre t'as vraiment un bon bon costume et tout Là il fait semblant de monter et tout Attends mais c'est grave bien frère. Quand même qu'il y avait plus court à partir de la semaine prochaine Je sais pas si ici si j'y vais pas demain je sais pas si je me faire Elle est énorme mec. les gars la vidéo mais elle est énorme sa vidéo Elle est trop bien montée Non, non mais c'est trop bien Le fait vidéo. <rire> Si j'aurais si pas été là Si j'avais Si j'avais pas été là Les, les gars je vous revois non, la vidéo N'hésitez je... pas à aller la liker Et He fucked up T'as dit quoi? Non, les gars, il est fort, la, la vie de WAM il est fort. Oui. Là, ça il a... oh, Je... un le Je... c'est mon père, c'est Non. Oh, bah, Il a l'air de s'amuser. Son son fils. Abonne-toi! Du coup, les gars, fait... validé, totalement validé. Coup, la sa Allez, je m'arrête là. Moi, je m'abonne. Ok. C'est ouais. un bon, les gars. 95 abonnés. Oh, il, a déjà... il avait 95, il a déjà 97. Euh, de rien, mon Space Noisy, oui. ça fait plaisir. Yo.